Bonjour, alors cette vidéo va vous présenter un premier défi avec le microcontrôleur LilyPad. Alors, première des choses, on ouvre le logiciel Art du bloc et on va cliquer sur « Ouvrir » pour aller chercher le premier programme suggéré, donc Lily Clignote. Bien sûr, il faut avoir téléchargé notre programme, donc moi je sais où il est téléchargé, il s'appelle donc Lily Clignote Élève. Je prends le temps de l'ouvrir et j'ai maintenant tous les blocs nécessaires à la composition. On demandera donc à l'élève, puisque c'est un premier défi, de mettre les blocs dans l'ordre. Alors, première des choses, je vais prendre le bloc mauve qui est relié à la, au signal numérique 2, alors que vous voyez ici à droite. Donc, je vais lui, lui dire de le mettre en position en haut. Je vais lui demander de faire un délai d'attente parce que je veux un clignotement. Et c'est bien important d'ajouter aussi, après que le, la broche du signal numérique soit en position bas d'attendre encore, donc c'est ce que l'on va voir maintenant. J'ai ma DEL qui est ici en bas à droite, donc la broche 2 est reliée au signe positif, la broche 2 est reliée au côté négatif de ma DEL et le côté positif est relié au côté positif de mon cerveau donc de Lillipad. Par la suite, il me reste donc à télécharger le programme. Le programme se télécharge donc dans le petit cerveau de Lillipad. Il faut avoir bien sûr programmé afin qu'on envoie ce programme-là dans euh, le logiciel de Arduino. Et je vais tout simplement maintenant le télécharger. Donc le premier logiciel nous permet d'écrire par bloc et ici, donc, on a l'écriture du programme que l'on peut encore là télécharger. Donc, ça nous prend en deux étapes le téléchargement. On voit ici qu'en bas, c'est marqué qu'il y a une copie du, euh, du programme. Le téléversement se fait. On voit le petit signalement de la lumière qui a allumé pour dire que ma lumière était bien branchée. Et maintenant, on voit le clignotement de la DEL qui se fait au rythme de allumer, éteindre. En respectant le délai de 1000 millisecondes. Alors c'est tout pour ce premier tutoriel.